L'Ukraine se poursuivra cette semaine alors que davantage de troupes russes positionnées autour de l'Ukraine entreront. Les forces russes encercleront et assiégeront probablement Kiev et tenteront peut-être de capturer le centre-ville, tandis que d'autres unités russes se déplaceront pour sécuriser le Dniepr et ainsi piéger et détruire une grande partie de l'armée ukrainienne dans l'est du pays. Malgré les déclarations de responsables russes et ukrainiens, et les informations selon lesquelles des négociations sont possibles, un accord est peu probable. Même si des pourparlers émergent, le président russe Vladimir Poutine continue d'insister sur le fait que le gouvernement ukrainien actuel est illégitime, le qualifiant de « nazi », ce qui suggère fortement que Moscou souhaite un changement de régime et prévoit d'occuper de grandes parties du pays. Pékin continue de soutenir légèrement la Russie. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et Xi a promis son soutien aux négociations ainsi qu'aux préoccupations de sécurité et de souveraineté de tous les pays, tout en déclarant que la Chine déciderait de sa position en fonction des mérites de l'Ukraine elle-même, a rapporté le Cyberspace Administration of China le 25 février. Toujours le 25 février, le New York Times a rapporté que la Chine avait rejeté plusieurs demandes américaines demandant à Pékin d'exhorter la Russie à se retirer du conflit ukrainien et les responsables chinois a en fait partagé ces renseignements avec la Russie et a déclaré que les états unis tentaient de diviser le partenariat entre la Chine et la Russie. Cela montre également la profondeur des tensions actuelles entre les États-Unis et la Chine et la futilité des récents efforts de l'administration Biden pour trouver des voies de coopération. Malgré des signes positifs à cette fin en novembre 2021, avec la déclaration conjointe américano-chinoise sur les questions diplomatiques. Dans un contexte de concurrence stratégique, il est très peu probable que la Chine condamne la Russie ou demande à Moscou de se retirer, car les partenaires de la Chine sont rares et espacés. Xi et Poutine ont annoncé le 4 février que le partenariat Chine-Russie n'avait aucune limite. Néanmoins, Pékin devra gérer la nouvelle baisse de l'opinion publique à propos de la Chine et faire face au fait que les questions ukrainiennes rapprochent l'Union Européenne et les états unis Le refus de Bolsonaro de condamner la Russie le Brésil a appelé au dialogue entre la Russie et l'Ukraine le 24 février et le président brésilien Ger Bolsonaro est revenu sur les commentaires de son vice-président Hamilton Mourao qui comparait l'invasion de l'Ukraine par la Russie au plan d'Adolf Hitler pour l'Allemagne nazie. Le Brésil hésitera probablement à critiquer les actions militaires russes parce que la marine brésilienne tente actuellement d'obtenir la technologie sous-marine russe et parce que la Russie envoie près des deux tiers de ses exportations d'engrais à la grande industrie agricole brésilienne. Le manque d'alignement du Brésil pourrait conduire le pays à s'abstenir de voter au Conseil de sécurité de l'ONU ou même à voter avec la Russie pour tenter de maintenir sa neutralité ou de s'allier à Moscou. À court terme, la position diplomatique du Brésil gagnera probablement les faveurs de la Russie. Pour information, le Brésil a toujours refusé de prendre des positions claires sur les conflits internationaux, notamment le refus de l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff de condamner l'annexion russe de la Crimée. De nouvelles sanctions contre la Russie, du Japon. « Les nouvelles sanctions japonaises contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine comprennent une interdiction des exportations de semi-conducteurs japonais vers la Russie, une suspension potentielle des visas russes et des restrictions sur les exportations japonaises vers des organisations liées à l'armée russe », a rapporté Kyodo News le 25 février. L'ambassadeur de Russie à Tokyo dit quant à lui qu'il y aura une réponse mais n'a pas précisé. Ces sanctions exerceront une pression supplémentaire sur l'économie russe, rendant difficile pour le pays l'acquisition de la technologie clé nécessaire aux applications militaires. Cela entrave également davantage l'accès de la Russie au financement et au commerce des principales économies d'Asie. Il est peu probable que la réponse russe inclut l'arrêt des exportations d'énergie, car la Russie aura besoin du capital des exportations d'énergie pour contrer les dommages économiques des sanctions. Tokyo est très susceptible de continuer à appliquer des sanctions conformément aux autres grandes nations industrielles du G7 afin de présenter un effort international uni, approfondissant encore le fossé entre le Japon et la Russie. Les résultats potentiels de l'invasion de l'Ukraine a l'issue de la deuxième journée de l'invasion russe de l'Ukraine le 25 février, les troupes russes ont poursuivi leurs incursions dans le pays sur plusieurs axes, notamment contre la capitale Kiev, qui sera probablement encerclée et assiégée au cours des prochains jours. Et le président Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov ont tous deux continué à affirmer que le gouvernement ukrainien actuel est illégitime et insisté sur la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, ce qui est un signal fort que l'objectif ultime de Moscou dans le pays reste un changement de régime. Dans les semaines à venir, la Russie pourrait prendre plusieurs mesures en Ukraine, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients pour Moscou, ces scénarios sont classés du plus probable au moins probable. Dans le premier scénario, la Russie installe un gouvernement pro-russe à Kiev tandis que son armée occupe les grandes parties du pays. Ce scénario est plus susceptible d'atteindre les objectifs déclarés les plus ambitieux de la Russie, à savoir de démilitarisation et de dénazification, car l'installation d'un régime pro-Moscou combiné aux amendements constitutionnels empêcherait l'Ukraine de s'intégrer davantage aux structures européennes et transatlantiques à long terme. Dans le deuxième scénario, la Russie contraint un gouvernement à Kiev à signer un accord et la plupart de ses forces quittent l'Ukraine. Le scénario permettrait à la Russie d'accomplir bon nombre de ses plus grands objectifs en Ukraine concernant la neutralité et d'autres questions à court terme sans avoir à recourir à une opération et une occupation militaire longue et coûteuse. L'Occident pourrait également assouplir ses sanctions contre la Russie au fil du temps, surtout s'il perçoit le gouvernement ukrainien comme légitime et si la présence militaire russe est maintenue au minimum. Dans le troisième scénario, la Russie divise l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, très probablement le long du fleuve Dniepr, laissant le gouvernement ukrainien actuel contrôler un état croupion à l'ouest tout en occupant l'autre moitié à l'est. Créer un État relativement homogène qui s'engage à maintenir des liens économiques, politiques et de sécurité étroits avec Moscou serait nettement moins coûteux que de tenter d'occuper davantage l'Ukraine. Mais la partie de l'Ukraine encore contrôlée par un gouvernement pro-occidental resterait l'État anti-Russie hautement militarisé que Poutine a cherché à éliminer, maintenant le risque d'affrontements militaires supplémentaires. La plupart de la communauté internationale ne reconnaîtrait d'ailleurs pas non plus l'État ukrainien oriental obligeant la Russie à rester son principal sponsor. Dans ce dernier scénario, la Russie se contente de dégrader les capacités de défense et économiques ukrainiennes avant de se retirer sans accord de paix. Ce scénario minimiserait les coûts militaires et économiques pour la Russie, mais serait largement considéré comme un succès pour l'Ukraine, pour avoir survécu à l'assaut russe écrasant sans que son territoire, autre que les républiques séparatistes du Donbass, ne soit davantage occupé ou divisé. Le principal avantage pour la Russie dans ce scénario est qu'il déclencherait probablement un lent processus de levée de certaines des sanctions les plus sévères de l'Occident. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons pas véritablement parler de la guerre en Ukraine. Le niveau micro et stratégie est très difficile à traiter et change d'heure en heure. Nous allons plutôt essayer de comprendre et de vous donner les clés de compréhension sur le basculement du monde qui est en train d'opérer. Et après deux années de quasi-stagnation dans les relations internationales dues à la pandémie, l'invasion en Ukraine a agi comme un multiplicateur de temps auprès des pays et des instances. Elle a peut-être en réalité confirmé et accru des changements à aller L'échelle du monde, qui était déjà en cours, mais à une vitesse bien plus rapide. L'équilibre des puissances en Europe est sur le point d'évoluer, l'OTAN, qui était, on se le souvient, selon les dires du président français, en état de mort cérébrale, retrouve enfin une utilité face à l'attaque russe, et dans le monde, les puissances observent et agissent pour en tirer les conclusions de ce moment historique en Europe, qui est aussi un tournant majeur dans l'histoire des relations internationales. Alors tout de même, rappelons quand même les bases, cette vidéo sera peut-être vue dans 2, 3, 4, 5 ans. L'Ukraine, nous l'avions dit et répété, est une sorte de « game changer » en Europe, si je peux me le permettre. C'est-à-dire que son appartenance à une sphère d'influence ou l'autre fait basculer l'équilibre des puissances, et ici, des blocs. Pour simplifier, un bloc autant à l'ouest et un bloc russe à l'est. Qu'elle penche d'un côté ou de l'autre des sphères d'influence, cela change radicalement l'équilibre des puissances. Tantôt, la Russie apparaît comme vulnérable si l'Ukraine tombe dans la sphère otanienne. Tantôt, c'est l'Union Européenne, par exemple, qui semble bien plus vulnérable face à une Russie qui pose définitivement un pied en Europe. La Russie comme les états unis ont conservé une politique de sphère d'influence, tous deux ont construit petit à petit leur cercle de nations alliées. L'objectif est tout simplement de couvrir le plus possible de terrain pour porter la menace ou la dissuasion le plus loin du cœur du bloc et assurer un ordre en son sein. L'Ukraine est le deuxième pays d'Europe en surface terrestre. Elle offre un accès non négligeable à la mer Noire, et c'est surtout le dernier territoire perdu depuis la chute de l'URSS à être convoité à la fois par l'Alliance américaine et la Russie. Maintenant que cela est vraiment synthétisé, il faut essayer de comprendre pourquoi cette guerre. Il y a la célèbre phrase du théoricien allemand, Clausewitz La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens », quand une nation porte la guerre depuis tout temps dans l'histoire, c'est parce qu'elle juge cela être nécessaire dans ses intérêts. C'est une pensée très froide, ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner les guerres, mais qu'elles sont une réalité dans un monde où les intérêts se chevauchent. La décision de lancer une offensive par la Russie peut donc s'expliquer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les échecs diplomatiques, qui avaient vocation à faire de l'Ukraine une zone neutre, Tampon, un pont entre l'Union Européenne et la Russie. Nous avons par exemple le dialogue OTAN-Russie qui a été infructueux. Souvenez-vous, la Russie demandait des concessions à l'OTAN, le retour à la situation qui prévalait en Europe en 1997 avant que l'OTAN ne s'élargisse aux 14 ex-pays de l'Est entre 1999 et 2020, l'arrêt de l'élargissement de l'OTAN à proximité des frontières russes et l'abandon de la politique de la porte ouverte. Ces demandes ont bien sûr été refusées par l'OTAN, ce qui est logique, car c'était là d'énormes concessions sur sa zone d'influence, avec un retour en arrière de plus de 20 ans, et du point de vue des pays d'Europe de l'Est, c'est pareil, s'ils se retiraient de l'alliance, cela pouvait aussi les mettre directement en danger. Mais la Russie a ainsi obtenu par écrit, et donc de manière officielle, que l'OTAN ne comptait pas s'arrêter net, traduire ici pour la Russie, l'Ukraine rejoindra l'OTAN un jour ou l'autre, et la Russie ne pourra rien y changer. Les autres échecs diplomatiques, ce sont ceux des nations européennes et de la Russie. Là encore, impossibilité de trouver un consensus. La Russie souhaite que des pays européens soutiennent la formation d'une Ukraine neutre, qui soit une zone tampon, et que les républiques séparatistes deviennent autonomes en son sein. Là où les puissances européennes, comme la France ou l'Allemagne, soutenaient eux une Ukraine pleinement souveraine, et la soutiennent d'ailleurs toujours. Libre de rejoindre la sphère d'influence qu'elle désire, et bien sûr, proche de l'Union européenne. Un dernier échec diplomatique, c'est bien sûr Minsk 2. Ni l'Ukraine ni la Russie n'ont respecté le droit international qui régissait ce protocole, laissant entendre une escalade un jour ou l'autre. Un autre facteur, c'est le temps. Le cycle de la guerre en Ukraine date de maintenant 8 ans. Pour Moscou, chaque année qui s'écoule, c'est autant de possibilités que l'Ukraine s'éloigne pour de bon de la Russie vers l'Occident, c'est autant de temps utilisé pour soutenir le pays, le consolider militairement et économiquement, et qu'un basculement des consciences et des esprits s'effectue depuis le Maïdan en 2014. Alors maintenant, en quoi cette attaque va changer l'Europe Au niveau européen, cette guerre contraint les autres pays à réagir, notamment en renforçant le budget militaire. L'OTAN retrouve avec cette offensive une utilité et une légitimité. On peut penser également que nous revenons à une logique de bloc stricte, un peu comme si la parenthèse de la guerre froide s'achevait en ce moment même. Cependant, au niveau des nations, celles-ci auront aussi un rôle important dans les années à venir. Pour des pays comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, l'objectif va être de peser le plus dans les décisions de l'Alliance de l'OTAN, et pour ce faire, la puissance militaire d'un pays membre sera donc capitale s'il veut conserver un certain leadership et un pouvoir décisionnaire. Nous sommes donc en train de tomber dans une logique de bloc. Mais cependant, cela ne veut pas dire qu'il faut pour le moins négliger la nation, car celle-ci aura toujours le pouvoir décisionnaire, et c'est ce pouvoir décisionnaire qui se répercutera ensuite sur la politique du bloc. L'Allemagne s'est d'ailleurs engagée à débloquer un budget à 100 milliards d'euros pour moderniser son armée. Son objectif est clair, il faut viser les 2% du PIB dédié à la défense, comme le souhaite d'ailleurs l'OTAN. Il est fort probable que nous allons assister à des phénomènes similaires dans la plupart des nations européennes. Ce qui sera intéressant à analyser, c'est de voir quelles seront les limites, avant que certains pays ne commencent à soupçonner que certains autres pays de cette même alliance devenus trop puissants pourraient constituer autant un puissant allié qu'une menace directe ou indirecte. Je pense par exemple à la Pologne, prise en étau entre la Russie et l'Allemagne, ou encore une rivalité au sein du bloc, par exemple entre la France, l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne, mais nous en sommes encore loin. Souvenez-vous aussi, dans notre vidéo sur l'OTAN et les états unis là où les états unis ont échoué continuellement à contraindre les membres de l'Alliance à accepter ces fameux 2% alloués dans le budget militaire, l'action russe en Ukraine a remis tout le monde au pas en l'espace de quelques heures. L'armée en tant qu'institution a gagné en estime dans les consciences et donc auprès des décisionnaires pour finalement retrouver la place qui est la sienne comme outil majeur de pression, d'influence et d'action dans la politique et les relations internationales. Ensuite j'aimerais ouvrir une parenthèse sur les sanctions économiques. Je vais en parler peu, car le but n'est pas de faire une liste de courses, la Russie est totalement isolée par l'occident, la Russie en a terminé pour de bon avec les échanges en Europe, elle se tournera donc vers l'Asie et le reste du monde, la carte, publiée notamment par le Grand Continent, est d'ailleurs assez explicite sur le monde actuel puisque la Russie est finalement essentiellement isolée économiquement par les pays occidentaux et leurs alliés proches. Je vous mettrai bien sûr le lien de cette carte en description. Les sanctions occidentales contre la Russie menacent de provoquer des retraits dépôts dans les banques russes. De fait chuter le rouble, et c'est déjà le cas. D'encourager les investisseurs internationaux à désinvestir les actifs russes et d'ouvrir la porte à des dommages sur le plus long terme pour l'économie russe. Les banques russes sont coupées en masse du système mondial de messagerie financière SWIFT. L'économie russe et sa capacité à effectuer des transactions internationales est donc largement fragilisée. Les sanctions portent déjà préjudice à la Russie en paralysant effectivement son système bancaire et financier. Les opérations de change sont également suspendues et les banques, signale des pénuries de liquidités. Pendant ce temps, les investisseurs internationaux tentent de céder des actifs russes, y compris les compagnies pétrolières qui pourraient se détourner des investisseurs nationaux russes et subir des pertes plutôt que de supporter le coût des problèmes juridiques et opérationnels ainsi que le risque d'une mauvaise réputation. Un point majeur dans ces sanctions économiques, voire cette guerre économique comme on peut l'appeler, c'est la question énergétique. Par exemple, vous savez que la Russie a majoritairement été exclue du système SWIFT. Mais il y a eu une exception sur le secteur des hydrocarbures notamment. Aussi, Sberbank ou Gazprombank ne sont pas visés par les sanctions et peuvent donc réaliser des transactions. Cela car des pays comme l'Allemagne ou l'Italie ont besoin de gaz russe. A ce gaz russe, l'Union Européenne a plusieurs options. L'Allemagne et l'Italie songent par exemple à la réouverture de leur centrale à charbon dans un premier temps, puis pourquoi pas au nucléaire. Pour le gaz, l'Union Européenne va elle devoir multiplier les fournisseurs états unis Norvège, Canada, Algérie, Iran, Australie, Qatar. C'est autant de marchés qu'il va falloir développer et construire. Sur le long terme et du côté russe, la Russie, pour remplacer par exemple Nord Stream, a signé il y a quelques jours avec la Chine la construction d'un gazoduc d'une capacité similaire, c'est-à-dire environ 50 milliards de mètres cubes, qui passera par la Mongolie. La fin d'un monde. Dans la géopolitique, chaque état, organisation, groupe ont leurs intérêts. Des intérêts qui dépassent souvent chacun d'entre nous et sur lesquels nous ne pouvons être que les spectateurs. Le monde, ou plutôt les mondes, suivant les époques, sont régis par un ordre autour duquel les principales puissances s'accordent. Depuis 1945 et encore plus, depuis 1991, nous sommes dans une logique de communauté internationale. Fukuyama parlait d'ailleurs de fin de l'histoire avec le triomphe de la démocratie libérale, mais finalement l'histoire a bel et bien continué. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a dans l'histoire des moments tournants. Le traité de Westphalie en 1648, qui met fin à la guerre de 30 ans et aux guerres de religion en Europe. Le traité de Paris en 1763, qui affirme la suprématie de l'empire britannique sur le monde et met fin à la guerre de 7 ans. Le traité de Vienne, en 1815, qui met fin à l'empire napoléonien et pose un ordre européen conservateur. Versailles, en 1919, Yalta, en 1945. Ce 24 février, nous avons vécu un moment historique qui pourrait par exemple s'achever sur le dernier conflit post-soviétique d'ampleur. Tout dépendra bien sûr de l'issue de la guerre et des accords qui s'en suivront. Ce conflit est très important par son ampleur, sa constitution et les changements qu'il va engendrer au niveau des alliances, au niveau des puissances qui ont de l'ambition, au niveau de la façon de voir et de faire la guerre. Nous sommes là dans un cadre d'une guerre à l'échelle conventionnelle sur le continent européen, avec une puissance, la Russie, et le symbole est donc très fort. Et enfin, une autre problématique, et je conclurai avec celle-là, je pense qu'on a pu dresser un tableau assez large, je suis désolé, je vais dans tous les sens aujourd'hui, c'est la multipolarité du monde qui est en train de se dessiner. Malgré l'attaque russe sur l'Ukraine, les états unis semblent relativement en retrait, et ce sont surtout les puissances européennes qui font bloc. Cela semble donc confirmer que la priorité pour les états unis est bel et bien la zone pacifique. Et actuellement, ce sont les pays européens qui subissent le plus les conséquences de cette guerre que ce soit au niveau humanitaire, avec les réfugiés, mais aussi au niveau économique, avec les sanctions, ou encore géographique, puisque la Russie est un voisin proche, avec lequel les liens ont été brisés, et avec lequel il faudra pourtant continuer de dialoguer. Car c'est ça, la réalité des relations internationales. Si vous reprenez la carte des sanctions, que je vous ai montrée précédemment, et qu'on suit les votes par exemple à l'ONU, on constate que la Chine, l'Inde, l'Iran, le Brésil, l'Afrique du Sud, sans même parler de la plupart des autres pays, sont aussi relativement neutres sur la question... Il ne justifie pas nécessairement l'attaque russe, bien au contraire. Mais constate surtout qu'il s'agit de la première opération militaire d'envergure d'un pays des BRICS, en plus contre un pays allié des États-Unis. Cela marque donc un pas de plus vers la fin du cycle de l'hyperpuissance américaine. Hyperpuissance qui reconsidère actuellement l'équilibre du monde et ses intérêts. C'est donc une période d'incertitude, de risque, où les états-nations et les blocs d'influence vont devoir se frayer un chemin, l'histoire du monde suit son cours, et il nous faut le comprendre, le monde est toujours là, mais c'est l'ordre du monde qui change. Et comme pendant tout changement, autant la Russie que la France, le bloc européen, la Chine, l'Inde vont devoir saisir leurs chances, individuellement ou au sein de leur alliance respective pour faire prospérer leurs intérêts. Et cela a déjà commencé. Regardez par exemple l'Allemagne, qui se réarme, qui songe au nucléaire civil, qui va gagner en puissance au sein du bloc européen et otanien, c'est un cas inédit depuis 1945. Mais ce n'est pas la fin des états unis pour autant. Grâce à cette fracture en Europe, les états unis ont aussi maintenant les mains libres pour s'orienter pleinement dans le Pacifique, là où sont leurs intérêts prioritaires face à la Chine, car de l'autre côté du globe, la Chine, elle, observe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez donc pas à mettre un j'aime, à commenter pour phagocyter l'algorithme YouTube mais aussi pour dire par exemple ce que vous pensez par rapport au niveau de cette crise, par rapport au niveau de cette vidéo si vous